Et eh ben you, tout le monde, c'est Adminas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, euh, on va faire une vidéo sur euh, sur Bissam Simulator. Donc, c'est la première partie, bien sûr. Euh, voilà, ça, ça c'est un mini-compte, on se retrouve dans mon mini-compte. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas joué dedans. Donc, euh, on va voir, euh, on va voir euh, si, si j'aurai des bidons, bien sûr. donc euh, voilà je vais installer ma ruche ici et j'ai pas de baie donc euh, qu'est -ce, que, qu ce que je dois faire il faut que, euh, que je prenne euh, que j'appuie que sur l'œuf là qui est juste ici là-bas il y a tous les œufs et les objets que tu as dans ce jeu là parce que je connais je connais ce qu'il faut faire dans ce jeu parce que j'ai un autre compte aussi j'avais un autre compte que j'avais perdu j'étais meilleur. donc on pose l'œuf comme ça dans l'endroit où vous voulez mais pas, mais pas n'importe quel et voilà, ça tombe bien, j'ai eu un rare c'est bien pour, euh, pour, pour les débutants donc après, il faut, euh, il faut commencer à faire des quêtes pour gagner du miel et aussi, il faut prendre du pollen pour aller à sa ruche et comme ça, tu peux tu peux, euh, tu, tu, tu, peux comment dire tu peux convertir ce pollen en miel voilà, lui c'est l'ours noir c'est un expert en miel Voici les quêtes. Les quêtes, vous allez le voir ici. Donc, il m'a dit de récolter son pollen dans le champ de tournesol. C'est ici. Là, je suis dans le champ de tournesol, mais je ne vais pas prendre du pollen pour aussi prendre la quête de maman ours. Après, si vous voulez, dans, dans les autres prochaines parties de, de, de Bissom Simulator, je, je, je, ferai, euh, je, je ferai des tutos. Voilà, donc là, euh, il faut prendre du pollen dans tourne ça Voilà, on fait comme ça. Il faut, aussi, il faut aussi bouger, aussi. ça augmente un peu. Mais puisque j'ai pas de bottes, euh, voilà. Donc, euh, j'ai terminé ma quête, il faut que je parle à, à, à, à l'ours noir. Donc, euh, moi, je vais j'ai une friandise. Je vais, je vais le nourrir, bien sûr. Donc, après que je le nourrisse, voilà. Voilà, là, là, là c'est beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, donc là, euh, il faut parler à l'ours noir après la quête pour prendre récompense. Là, j'ai gagné 200 000, il faut que j'apprends une autre quête. Voilà. Donc là, euh, plus tu fais de quêtes, et plus tu t'améliores, plus il y a des quêtes plus difficiles. Comme dans, dans mon rencontre, j'ai travaillé à plus que deux mois et j'ai pas encore s'amuser. Donc là, je dois aussi parler à maman ours. Elle est toilée dans le champ de senti le champ de puissantis se trouve juste à droite de moi. Je ne vais pas y aller maintenant. Voilà. Même mon ours donne du miel. Hein. Elle régale plus parce que parce que les liquides de maman ours deviennent beaucoup plus difficiles très rapidement. Donc après 15 quêtes, c'est bon. Ça devient trop difficile. Donc là, je dois aller au champ de puissance et prendre 250 poils et aussi il ya un code que je vous recommande Attends. voilà après je vais je vais faire une vidéo où je vous montre tous les codes donc euh, il ya un code que dans je me rappelle c'est bisbuzz 1 2 3 oh, non. code promo valide. un peu plus je crois que c'est Red Market. Market, ça il faut rejoindre le groupe, je crois, ça aussi, bon c'est pas grave, le prochain jour euh, je ferai un tuto, dans la deuxième, par... dans la deuxième partie je, ferai des... je vous donnerai des codes et aussi je vous montrerai des, des cachettes secrètes dans cet endroit là, voilà. aussi je vous conseille de, aussi de rejoindre le, le groupe Biswarm vous pouvez prendre du miel au début c'est vraiment très efficace donc là je dois je dois convertir mon pôle hein. après je partirai à, à la no boutique Voilà. Il y a quelqu'un qui casse plus ses gum, gum pour rien. Les gum, gum ça sert que quand tu es dans la dans, dans comment s'appelle dans le champ et tu mets les gum-gum et tu prends ton pollen là-bas, ça te fait gagner aussi du miel. Donc là il y a un sac à dos, il est beaucoup plus mieux, je vais je vais l'acheter. Voilà, maintenant j'ai 0 000. Là aussi, il y a beaucoup de méthodes de farm. Vraiment très efficaces. Donc là, je vais voir la quête. Je vais terminer les 250 pollen du champ des senti. restant mieux maquette les friandises j'en ai 6 donc je vais en nourrir aussi si vous venez de commencer le jeu alors que vous avez déjà un pote euh, très bon dans, dans d'obisorme aussi vous le rejoignez, dites-leur de, de, de, de déclencher une pluie de miel. Une pluie de miel, il, te faut, il faut que tu découvres quatre types d'abeilles légendaires. Voilà, maintenant je vais nourrir. Là, j'écris le nombre. Le que je l'en donne et voilà maintenant niveau 3. Bientôt je pourrai finir euh, la quête de mon ours. Il faut il faut que j'achète encore euh, des abeilles. Donc là je peux acheter je peux m'en acheter un. encore un rare ça fait bizarre que j'ai de la chance normalement toujours qu'on joue à ce jeu là j'obtiens que des communs j'obtiens pas d'erreur là je vais l'en donner deux voilà là je termine la quête de maman ours et je vais prendre du poil Donc, je dois, je dois aller au meilleur champ possible, là où il y a le plus de pollen. Donc, comme d'habitude, c'est le champ de... Je ne rappelle plus comment il s'appelle ce champ, mais voilà, c'est un champ vraiment efficace pour forme pour les débutants. Et voilà, je l'ai démonté, ça aussi ça donne du miel. Et pour les, les rhinocéros carabés, ça te donne euh, des myrtilles. et pour les roxinelles, ça te donne des fraises. Là, je n'ai pas encore le niveau pour, euh, pour prendre des quêtes de, de l'ours brun. Je dois prendre mes sans problème. Voilà. Donc là, je dois, je dois parler à l'ours noir et à un ours Mais sûr, avant ça, fabrique du miel. Donc sur ce compte-là, je ne pourrais pas jouer hors vidéo, bien sûr. C'est juste pour la chaîne. Donc là, je vais demander un autre quête de l'ortenor. Il est de prendre un pollen rouge. Donc euh, il y a des, des champs spéciaux pour le pollen rouge, comme le champ de, de champignons, qui est juste devant nous, le champ de fraises dans, dans la zone de 5 abeilles et plus, et le, le champ de scorpions qui, euh, qui, qui est dans la zone à casse et plus. Voilà, j'ai gagné 1000 mi miel. Les quêtes deviennent plus difficiles et donnent de meilleures récompenses. Là, je pourrais m'acheter une pioche. Et un sac à dos aussi. Donc là, je vais acheter le 6 ans. Voilà, il est plus efficace que le premier. Donc voilà, euh, je, je vous ai montré la base du jeu. Dans la deuxième partie, je pourrais, euh, je pourrais vous montrer les cachettes secrètes et, euh, et les codes secrets sur ce jeu. Je vous dis au revoir. Et j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Ciao.